Là, quand on est entrepreneur, parfois, on peut avoir un peu la tête dans le guidon, se dire OK, mais quand est-ce que ça va finir tout ça Parfois, un peu paniqué parce que certains ont rien facturé. Dernièrement, j'ai un entrepreneur qui me disait Pierre, tu te rends compte qu'au mois de décembre, j'ai facturé zéro, nada. Et du coup, il peut très vite avoir bah, de la panique qui arrive et on peut baser des, des actions qui sont prises sur le court terme ou même, ou même se pourrir de l'intérieur. Et là, j'aimerais et j'espère du coup qu'avec ces trois points, je vais pouvoir un peu te rassurer et un peu te relancer sur ta vision à, à long terme. Donc, déjà, un, le premier point. Le premier point, c'est mettre de la clarté au maximum. J'avais fait une intervention un coup pour un, un groupe d'entrepreneurs juste avant le, le deuxième euh, confinement. Et du coup, j'avais parlé avec un gars qui était dans l'événementiel et il me disait Mais Pierre, tu te rends compte que là, bah, c'est fini. J'ai aucune, euh, aucune prestation qui sont, qui sont faites pour euh, Noël alors que là, c'est là où j'interviens le plus et où je fais le plus rire les gens, etc. Et du coup, je lui ai dit Ok, t'as combien de trésorerie aujourd'hui et là, il regarde, il fait bah, « Vu que j'avais été euh, arnaqué il y a quelques années, euh, depuis, je mets beaucoup, beaucoup en trésorerie. Et là, je peux tenir un an sans travailler. » Donc, euh, bah, finalement, c'est OK. Je suis OK. Donc, où est le problème finalement pour toi Parce que ça, je, je vais poser quels sont les bénéfices pour toi euh, du coup, de ne pas facturer. Il fait, bah, je profite, j'ai rencontré des gens, etc. Mais plus on va avoir de la clarté, notamment pour un entrepreneur, c'est sur sa trésorerie, combien de mois je peux tenir. Dans les formations que je fais, on va me conseiller d'avoir généralement 6 mois de trésorerie d'avance, de, de frais de roulement. Plus on va pouvoir aborder les choses et quand même rester sur le long terme. Ce qui permet de basculer sur le deuxième point qui est euh, revenir sur la vision de la boîte et sur la mission de la boîte. Tant qu'on se focalise sur euh, servir les autres, donc, soit j'ai de la trésorerie et je me dis ok bah, c'est quoi je levé le pied j'ai profiter de ma famille j'ai profité profiter, euh, profiter d'autres choses que je peux pas faire ça peut être du sport peu importe ça c'est ok si on a la trésorerie si on a moins de trésorerie bah, on doit quand même aller générer du chiffre d'affaires et pour générer du chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur c'est d'aller au service des autres voilà revenir sur l'objectif même de la boîte la mission de la boîte c'est quoi d'être au service c'est se dire ok comment est-ce que aujourd'hui je peux être au service et de se débrouiller pour dire ok quels sont les problèmes du marché aujourd'hui et comment moi je peux y répondre peut-être sous une autre forme que ce qui, qui s'était fait précédemment et revenir sur la mission en revenant aussi sur le long terme puisque toute chose qui arrive toute chose qui commence à une fin même si là ça commence à un peu être long et enfin le troisième point c'est se dire quand j'ai une peur qui arrive, allez voir au pire du pire du pire du pire, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Parce que tant qu'on n'a pas accepté le pire du pire du pire, eh bien ça revient dans la tête et, et on a ces pensées qui arrivent en mode « Ah mais si se passe ça, il va se passer quoi ?» Ou « Ah oh, mais j'ai été ruiné et on reste dans ces idées » Plutôt que d'aller voir « Ok, au pire du pire du pire du pire du pire, il se passe quoi ?» Et regarder tous les bénéfices. Si ça arrive à long terme, ça permettra peut-être de repartir de zéro. J'adore Steve Jobs qui dit que quand Steve Jobs a été viré d'Apple à l'époque, il avait dit qu'il euh, avait euh, la lourdeur du, de la réussite en moins au profit de la légèreté euh, du, du débutant. Et donc de se dire, ok, peut-être que je vais repartir de zéro, etc. Et un entrepreneur comme ça qui avait monté sa boîte depuis une dizaine d'années, quand je lui ai dit, ok, au pire du pire, il se passe quoi Tu repars de zéro, ok Et je lui ai dit, ce que tu as mis 10 ans à construire, en combien de temps tu peux le récupérer il m'a dit, bah, franchement, aujourd'hui, à partir de ce que je connais, en un an et demi, si je veux, je remonte et je récupère tout ce que j'ai. Pourquoi Parce qu'il n'est plus la même personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu as développé plein de séquences depuis le début où tu as commencé. Et forcément, toute l'expérience que tu as, bah, elle est capitalisée, elle est sur toi. L'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. Ce que je fais, on peut le perdre. Ce qu'on a, on peut le perdre. En revanche, qui tu es, sa personne peut te l'enlever. Et donc, si tu dois repartir de zéro aujourd'hui, avec moi, en quelques années d'expérience, je sais que si je dois repartir de zéro aujourd'hui bah forcément je, je retrouverai les mêmes résultats très rapidement pourquoi parce que on n'est plus les mêmes personnes que quand on a commencé donc en se posant ces, ces trois points premier point mettre de la clarté deuxième point comment est-ce que je peux servir les autres si, euh, bah, si c'est important pour moi de générer des chiffres d'affaires comment est-ce que je peux servir les autres et le troisième point enfin se dire ok au pire du pire du pire et se dire qu'en combien de temps est-ce que je suis capable de récupérer